Bonjour les gens, une présentation en une minute pour Happy Cube. Il existe 4 boîtes de Happy Cube différentes, junior, original, pro et l'expert que je n'ai pas ici. Et chacune des boîtes contient 6 plaques en mousse. Avec une plaque, vous devez assembler les 6 pièces en mousse afin de réaliser un cube de 4 cm de côté. C'est un jeu solitaire entre le puzzle et le casse-tête. La difficulté de chaque cube est progressive du bleu jusqu'au violet. Vous allez pouvoir y passer des centaines d'heures car le défi c'est de combiner les cubes entre eux. Bien que la version junior est indiquée à partir de 4 ans, un adulte a de quoi s'occuper avec toutes les différentes combinaisons que vous avez dès que vous voulez commencer à faire des hein, cubes multicolores. Voilà, pour Happy Cube. ce fut court mais bon.